Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier, je sais, ça fait un bout que je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Donc, ben, vous inquiétez pas, ça revient tout doucement, bien que euh, le mois de septembre va arriver rapidement et nous serons au salon du bois pour la cinquième fois d'affilée. N'hésitez pas à venir nous voir, nous serons là avec l'équipe de Michel Oriou pour vous accueillir. Vous pouvez le voir, l'établi, il est toujours au même niveau. Euh, le piétement était quasiment terminé, je me suis attaqué au plateau, Très, très très compliqué vous, vous n'aurez pas la partie euh, rabotage du plateau car mon ordinateur bugué bien sûr les fichiers sont partis à la poubelle et je remercie Jean-Pierre D'Angelo de m'avoir dépanné euh, à 22h un soir euh, d'été et c'était bien cool parce que j'étais dans la panade bon c'est pas bien grave c'est reparti concrètement il y a encore un peu de boulot Le, la partie supérieure bien sûr bah, comme vous voyez les plateaux sont euh, sous la caméra je vais réaliser cette petite caisse en bout de l'établi pour pouvoir y adjoindre cette petite vis. Alors c'est un peu poussiéreux, ça fait quelques mois que je ne suis pas rentré dans l'atelier. Allez, c'est parti Bon, je viens de raboter deux petits morceaux de bois. Là, c'est mon épouse qui filmait. Elle s'est un petit peu foirée. Donc, bah, le rabotage, vous ne le verrez pas. Les morceaux de bois que vous voyez ici, ce sont la partie euh, où, il va y avoir la, où il va y avoir la vis latérale. Euh, donc, euh, techniquement, il n'y a rien de spectaculaire. C'est juste de collage sur deux morceaux de bois. Morceaux de bois de la même planche. Et ici, vous pouvez peut-être distinguer la symétrie. Et voici la fameuse pièce c'est celle qui se trouve ici je ne sais pas si vous voyez ce n'est peut-être pas assez clair euh, c'est une pièce de bois qui est là pour l'esthétisme et surtout pour tenir cette fameuse vis et voici le détail des queues d'aronde qui vont se trouver sur ce morceau de bois alors je vous laisse imaginer un petit peu le degré de complexité euh, pour moi je pense que ça va être hard la petite pièce est desserrée euh, me reste à la raboter, c'est parti vous voyez, regardez la symétrie, je vous parlais tout à l'heure bien que ça ne se s'envoie pas trop, vu qu'il va y avoir les fameuses petites queues d'aronde bien sympathiques je suis confronté à un petit problème dans le guide de Guido N et euh, ce monsieur a fait des bench dog ronds cylindriques, donc il n'y a pas toute cette manip euh, de bench dog de carré rectangulaire comme vous pouvez voir ici. Euh, il ne s'est pas trop casser la tête. Euh, enfin, en même temps, je le comprends parce que l'établi en lui-même c'est déjà un, une belle prise de tête. Je vais quand même me casser la tête. Je vais faire euh, ce type de bench dog. Bench dog qui fait à peu près 30 par 20, euh, 25, je ne sais pas encore exactement. Il faut que je regarde sur le plan. Enfin, le plan, c'est pas marqué dedans, mais euh, faire ce que j'imagine. Euh, je vais demander à un ami anglais qui a fait son établi il y a pas longtemps Steve Woodkev pour ceux qui sont sur instagram allez voir son, son insta est de toute beauté c'est le mec c'est un champion donc ces petits bench dogs vont être euh, donc de forme carrée rectangulaire avec une lamelle inclinée sur une pente euh, coupée au préalable sur ce même morceau de bois donc je sais pas si c'est très clair vous verrez dans la vidéo ça sera pas tout de suite le principal ça sera de réaliser la partie euh, qui va accueillir la presse en bout et forcément la pièce de bois qui va recevoir ces fameux trous donc la pièce elle est déjà collée sur le premier plateau d'établi. il me reste juste à tracer à longueur, faire la répartition pour avoir un écartement exact et à usiner à l'aide de la défonceuse et d'une mèche à copier et d'un petit gabarit que vous verrez dans la suite de la vidéo D'ailleurs, je crois que je vais commencer par ça. Alors, pour ne pas me tromper lors de l'usinage de mes Bench Hall, je me suis réalisé une petite épure. Alors oui, c'est un tasseau, euh, ça reste une épure. Donc, j'ai tracé la longueur totale de mon établi. J'ai positionné mes pieds à l'endroit où ils doivent être posés. Et ensuite, j'ai fait une répartition sur la partie entre les deux pieds pour avoir une exacte distance entre chaque bench hole c'est pas plus compliqué si tu sais calculer tu sauras le faire ça donc c'est pas dur ici moi j'ai entre chaque bench hole 130 mm mon bench hole fait 32 mm dans sa partie la plus large 130, 32 et ainsi de suite jusqu'à mes pieds qui sont représentés ici et mon bench mon premier bench hall commence juste après mon pied, à 1 cm du, euh, du, du pied, à 1 cm du montant donc je me suis gardé une petite marge, sur le plan que j'ai, le mec avait fait des bench hall ronds c'était plus simple pour lui certainement, moi j'ai envie de faire carré, j'ai envie d'avoir des, be des beaux bench dogs euh, traditionnels et euh, j'ai pas envie de me casser la tête à Aller les chercher dans le pied Donc pour ça je me suis un petit peu décalé De toute façon l'espacement qu'il y a ici Vous faites comme vous voulez Si vous voulez mettre 10 cm entre chaque trou C'est pas un problème vous le faites Après j'ai envie de vous dire C'est juste des maintiens C'est juste pour serrer les pièces le long de l'établi Donc à vous de voir Soit vous préférez les trous ronds Soit vous préférez les trous carrés Donc bon euh, C'est pas... Ce c'est pas, tr pas très important j'ai envie de vous dire, l'important c'est que ça soit bien réparti, que ça soit visuellement joli. Avant de commencer à réaliser les trous pour les bench dogs, je vais devoir faire une coupe parfaitement euh, d'équerre sur l'extrémité de mon plateau, à l'emplacement où va être la presse debout. Je vais déjà commencer par ça et ensuite va découler toute une série d'étapes assez importantes, et là il va falloir que je sois assez précis, il va bien falloir que je lise le plan, va bah, Pas falloir que je me gourre, sinon c'est un plateau qui part à la poubelle. Ça serait quand même dommage. Bon, au pire, j'en ferai les planches à découper. Bon, à l'aide de ma petite scie euh, plongeante, je vais m'amuser à faire une coupe théoriquement parfaitement d'équerre. Si ce n'est pas le cas, je pourrais toujours la reprendre au rabot, ce n'est pas un problème. Là, ce qu'il me faut, c'est une coupe droite, bien d'équerre, et pour m'aider dans cette tâche, je vais utiliser la petite équerre à chapeau. Voilà. C'est euh, bien, c'est bien d'équerre normalement. Donc c'est parti. Hop. Donc là, je viens manger le minimum de bois, sachant qu'il me faut un petit peu de rabe pour les opérations qui vont suivre euh, derrière. On contrôle. Et normalement, si ça n'a pas bougé, je suis parfaitement d'équerre. Alors pour vérifier, une petite astuce, un jeu de cale. Donc là, c'est vraiment se ce pointer le cul avec la saucisse de morteau, c'est vraiment pour vérifier si on est pile poil d'équerre. Prenez la plus fine que vous ayez, c'est-à-dire 0,05 et... Si elle s'enfonce, c'est que c'est pas bon. Donc là, je suis parfaitement d'équerre. Place à la scie plongeante. Ah, ça sera mieux avec ça. Bon, bah, il me reste à faire le tour. Du plateau et après j'aurai ma base de départ pour comme je vous le disais faire mon tenon celui qui va accueillir la fameuse pièce de bois qui va servir à tenir la manivelle de la presse debout alors ici la partie qui est restée c'est ce que je n'ai pas pu couper je vais pas me casser le cul à la couper à la raser parfaitement ça Sachant que je vais déjà devoir refaire un tenon, donc je vais devoir enlever ici de la matière et forcément de l'autre côté de la matière. Donc pour l'instant je laisse, ça me sert strictement à rien à part perdre du temps à le couper. Place aux étapes suivantes. Bon j'ai fait une petite boulette, c'est à dire que j'aurais dû coller ce morceau de bois là, euh, moins cette longueur là. Mais moi comme un idiot, comme d'habitude, j'ai voulu aller trop vite, j'ai collé toute cette partie là en plus, donc d'un euh, morceau d'un sol tenant. Donc j'ai dû enlever ici cette partie-là, le wagon qui va venir coulisser sur cette pièce-là est pile-poil là où il devrait être. Donc déjà c'est une bonne chose, j'ai bien travaillé, j'ai rectifié euh, bah, cette épaisseur-là, j'ai enlevé 35 mm de bois euh, sans trop me faire chier à l'aide de la défonceuse. Maintenant il va falloir que j'enlève 58 mm de large sur je ne sais plus combien, 52 je crois, ça va être un peu coton surtout quand je vais arriver ici. Parce que la défonceuse, là, pensez-vous bien que je vais être embêté. Je vous dirai toujours la vérité. Ça y est, ma rainure ici est faite. Elle est pile poil à la cote que j'avais désiré, donc c'est à dire 141 mm et vous en foutez les cotes, de toute façon chacun fait son établi en fonction du plan qu'il a euh, ensuite maintenant je vais devoir venir arracher cette partie là de façon à avoir une grosse feuillure donc ben, je vais quand même dégrossir à la défonceuse Je vous avais dit que j'avais un problème ici pour aller continuer à passer la défonceuse donc j'ai trouvé une autre solution j'ai mis une plaque parfaitement rectifiée sur son champ et sur sa surface euh, à la fleur, quasiment à la fleur de mon trait de coupe avec un retrait de l'épaisseur de... enfin euh, le truc des, des bagues à copier quoi, vous avez compris hein. diamètre de la mèche moins diamètre de la bague à copier ça vous donne une cote, vous la divisez par deux et vous avez l'espace les que vous devez mettre entre votre trait de, de votre trait de coupe et votre gabarit donc bref, si vous ne savez pas, allez voir sur YouTube, il y a plein de tutos, moi je suis incapable de vous l'expliquer, je suis une quiche bon bref, donc j'ai passé ma, ma défonceuse ici, pour descendre au maximum, ça fait qu'il me reste pas grand chose à enlever à la machine Vous voyez hein, c'est pas terrible enfin euh, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très dur il suffit de bien se mettre d'équerre de suivre son trait et en avant là il me reste euh, allez, 6 cm de morceau de bois coupé ça va y aller tout seul là concrètement il n'y a pas 15 mille façons de, de procéder euh, c'est il bah, faut scier ou percer à la mèche fructionaire pour enlever le maximum de matière pour pouvoir ensuite passer un coup de ciseau à bois pour rectifier cette partie qui doit être parfaitement plane, bien, bien qu'il n'y ait pas d'obligation à ce qu'elle soit parfaitement plane car elle ne vient recevoir strictement aucune pièce à l'intérieur, c'est juste pour pouvoir faire coulisser la presse debout, donc mais comme j'aime bien que ce soit parfait on coupe tout doucement, on rectifie tout doucement et on aura cette fameuse surface bien plane, s'il y en a un qui peut me dire dans quel sens je dois couper quoi, avec quelle dent ça m'arrangerait, parce qu'à chaque fois je me plante, alors je retourne systématiquement, je sais, je suis un boulet, mais euh, la cacarie chaudard qui m'a filé cette scie, rioba a été incapable de me dire comment ça fonctionnait. C'est déjà pas celle-là, voilà, et voilà, ben j'ai trouvé Alors l'idéal dans ce genre d'endroit, ce serait d'avoir un ciseau à parer avec un, un fer euh, coudé, vous savez. Ça, on peut prendre bien facilement sans, avoir, sans être gêné par le, le manche du ciseau qui peut venir bloquer ici, par exemple. Le ciseau à parer, c'est une bonne solution pour ce genre d'ouvrage-là. Euh, mais bon, si on ne se trompe pas, évidemment, on n'a pas besoin de ciseau à parer. Bon, j'ai réussi à bien dégager mes angles c'est relativement propre de toute façon c'est le dessous de l'établi c'est caché il va y avoir la presse qui va venir coulisser dedans je ne me casse pas trop la tête sur cette partie là j'ai réalisé euh, l'arrasement du tenon sur ces euh, trois enfin sur ces quatre euh, côtés bien évidemment là là là et en dessous de façon à avoir un tenon de je sais plus combien de mètres d'épaisseur enfin bref ça c'est pas trop important chacun aura ses plans chacun se fera son propre établi donc la technique bah, ça reste simple encore ma plaque en lui rectifié mon équerre rectifié le tout bien positionné là où doit passer la fraise suivant la bague de copiage Voilà le tenon de réaliser pour le bout de l'établi, celui qui va retenir euh, la pièce en noyer là, là où va être la presse debout. Ouais, encore une fois, je ne suis pas très clair. Hein. Mais vous bon, vous verrez par la suite. Alors bien évidemment, vous comprendrez bien que je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Donc vous allez devoir encore une fois patienter quelques jours, semaines. On ne va pas aller au-delà de ce qui s'est passé euh, ces derniers mois. Essayer d'être un peu plus régulier dans la publication des vidéos. Donc là, techniquement, il ne reste plus grand-chose à faire. Euh, je récapitule. J'ai fait la feuillure pour la partie Wagon Vise, la presse debout. J'ai réalisé le morceau de bois qui va servir à fixer cette fameuse presse debout. La prochaine vidéo, il y aura la réalisation des bench hall dans le plateau de l'établi. Donc ça, ça va me prendre un petit peu de temps grâce à ce fameux petit gabarit. Je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Je suis clairement content d'être revenu sur YouTube. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Les commentaires qui vont suivre, je pense, vont me faire très plaisir. Enfin, j'espère. N'hésitez pas à en poser. D'ailleurs, c'est là pour ça. Je répondrai à tout le monde comme à mon habitude. Il n'y a pas de souci. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et mettez un petit pouce bleu je ne le dis pas souvent abonnez vous mais ça fait toujours plaisir ça fait grimper la chaîne dans les statistiques de youtube et éventuellement je vais pouvoir partir au baléard l'année prochaine si vous me donnez assez d'argent enfin si youtube me donne assez d'argent c'était un, un joke ne vous inquiétez pas je ne vais pas changer ma ligne de conduite ça sert à rien euh, on s'en sort très bien sans allez sur ce je vous laisse bisous bisous bon dimanche et surtout prenez soin de vous